Bienvenue en Inde, ce pays aux 1,3 milliard d'habitants, soit un septième de la population mondiale. La densité démographique est telle qu'elle entraîne la production de 6 millions de tonnes de déchets plastiques par an, finissant dans les rues, avant d'être brûlés à ciel ouvert. Alors ici, on est à Goa. Goa, c'est les très belles plages. là que les millionnaires indiens jettent leurs maisons de vacances et c'est là aussi que les touristes viennent tout l'été. Aujourd'hui, on a choisi de vous montrer quelque chose d'un peu différent parce que Goa, c'est aussi des montagnes de déchets. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un déchet Allons rencontrer Monsieur Shibu, directeur du centre Tanal, ayant mis en place un centre de zéro déchet dans la ville de Tiruvananthapuram. Generally, we define waste as a kind of a heterogeneous mass or useless materials, which may originate from homes or commercial or industrial activities. Problem is that with this definition itself is a problem decides it is useless that is ancient when you decide it is useless the next answer is okay how to dispose it so you call this piece of paper useless for them for me to be specific for me this paper and at this point of time this paper is useless maybe another time i may be able to use it un déchet, c'est quelque chose que l'on considère comme inutile. Mais y a-t-on tous le même rapport Un exemple qui nous a marqué, c'est lors de l'un de nos voyages en train. On a voulu se débarrasser des déchets que nous avions produits, et un de nos voisins nous a proposé de les jeter par la fenêtre. Un peu choqués, on a décidé de les mettre dans un sac plastique, et là, ils nous ont regardés avec de grands yeux écarquillés. Mais pourquoi ces blancs veulent-ils emmener ces déchets avec eux Donc, si nous avons tous une vision globale de ce qu'est un déchet, nous en avons différentes perceptions. And when you look at waste, people have different perceptions about waste. Some people see it as a kind of aesthetically issue. Okay, I don't want to see waste in around my place. Mm -hmm. Somewhere else, mm -hmm. so people hide it, right, mm -hmm. under the carpet. Mm -hmm. It starts from our personal behavior like when you put some dirt on your hand instead of here you just touch it here as a personal behavior and it also becomes a societal behavior Near community in the village you collect all the waste dump it in the backside, but dump outside the village where people don't see it so we don't want people to see us associated with waste. you want to hide it because it is your inefficiency cet envahissement massif de l'environnement par les déchets a un impact non négligeable sur la santé. Les déchets brûlés notamment augmentent la pollution de l'air. Cette dernière est responsable de la mort prématurée de 4,2 millions de personnes, dont 52% en Asie. Mais au-delà de la question esthétique, environnementale et de santé, il s'agit aussi d'une vraie question économique. En Inde et à travers le monde, les pays dépensent beaucoup d'argent dans cette question. Par exemple, si j'achète ma bouteille d'eau à 15 roupies, je vais pouvoir en profiter, mais effectivement, mon eau et ma bouteille ne m'auront coûté que 2 à 3 roupies. Et tout le reste, c'est-à-dire de 12 à 13 roupies, vont servir dans le transport pour jeter effectivement ma bouteille. Nous pouvons donc voir qu'il s'agit d'un vrai problème économique, car nos déchets ont en fait une vraie valeur. Face à tous ces déchets qui s'accumulent, nous pouvons nous dire que nous avons encore des choses à revoir pour atteindre une gestion optimale de nos déchets. En Inde, au cours de notre voyage, nous avons rencontré des initiatives qui œuvrent à un meilleur traitement des déchets et expérimentent de nouvelles solutions. Direction Pune, où nous rencontrons la coopérative Swatch, qui s'occupe du tri des déchets dans les quartiers pauvres de la ville. Là. Le besoin est important. Déchets organiques, sanitaires et plastiques. Tout jonche le sol et tout demande d'être trié. Kind of Implantées depuis de nombreuses années, les chiffonnières de Swatch font des tournées tous les matins. So they come and they keep waste at the gate. Et ce récupérateur collecte des déchets. Parfois, nous allons de porte en dans un bâtiment et nous les collectons. Donc, collecte de porte en porte, ainsi que collecte de déchets. Ce plastique est recyclable. Il a une valeur. Donc, il le garde et il le stocke pour une semaine ou un période de mois. Mais plus que tout, le but de cette coopérative est de sensibiliser les gens qui viennent trier leurs déchets are not understood about uh, why it has to be done, like yeah. why the segregation has to be done, yeah. because they are not that much literate, that's why they are saying in a slav. So what we do is we try to create awareness. Before starting this uh, any new area of collection, waste. we go to uh, the area, we scan it, they do the uh, segmentation, they do the survey, they write it down how many household, how many people are staying, Uh, what kind of waste that comes out of this uh, slum and then we do the rally we do the awareness campaign we talk about the red dot campaign We uh, sing some some, some songs uh, for the awareness and we do street plays So uh, in that uh, street play we show how to uh, segregate why to segregate now see everybody is coming with their waste see? Swash est une de ces initiatives qui met au cœur de son action la sensibilisation et le geste citoyen. Mais nous en avons approché une autre qui pousse l'implication plus loin. A Bangalore, nous avons aussi rencontré le collectif The Eagle Indian, dont le but est de réhabiliter les différents espaces de la ville en faisant s'impliquer les citoyens. Dans cette optique, différents événements sont créés afin que les habitants s'impliquent dans ce nettoyage. I want my mon uh, to be clean. We keep our body clean, why can't we keep our environment clean? So uh, if this place was a mess before and now it's a uh, we, we are going to make it as a small park for dogs clean. En premier lieu, il cherche à se débarrasser intégralement des montagnes de déchets qui jonchent le sol pour ensuite transformer les espaces afin qu'ils soient de nouveau utilisables. If I clean this place and make it beautiful, the making it, converting it into a beautiful place is only because the uh, next time nobody should dump all the waste here. If it's clean, it's attractive, people won't do that. You know, uh, once you keep it clean, you have a vision what to do next. So uh, this way we can, yeah. There that, that is a development. I think uh, this way we can develop. Mais le but ultime de ce collectif est donc que les déchets ne soient plus jetés de cette manière, mais bien qu'une prise de conscience puisse se faire à tous les échelons. Chez Iogli Indian, ce sont donc les citoyens qui se mobilisent eux-mêmes pour nettoyer leurs rues et pallier au manque d'efficacité de leur système. Tandis qu'à Auroville, dans une petite communauté, on expérimente la solution zéro déchet. Sadana est une communauté d'Auroville qui essaie de vivre de façon autonome et éco-responsable. Yoritz et Aviram s'y sont installés avec leur famille il y a 20 ans dans le but d'y planter une forêt. Puis les gens sont arrivés, attirés par leur mode de vie et leur philosophie, faire pousser une forêt et grandir à travers elle. C'est ainsi que petit à petit leur communauté est née. From the beginning, we said, okay, we can plant trees for one hand, but we shouldn't ignore our footprints, you know, on life. How do we live life? And what, you know, what are the small steps during the day, the simple day, that affect this world? Vivre en harmonie avec la nature, c'était aussi pour eux éviter de la dégrader. Dans ce but, ils ont adopté un mode de consommation zéro déchet. Le zéro déchet s'appuie sur cinq principes. Refuse, refuser ce dont on n'a pas besoin. Reuse, réutiliser ce qu'on consomme. Ainsi, à Sadana, les plastiques à usage unique sont interdits dans le village et on utilise uniquement des récipients réutilisables. Reduce. Réduire le superflu à ce dont on a besoin. Ici, on fait aussi attention à sa consommation d'eau, de nourriture, d'énergie. L'objectif, pas de gaspillage. L'autre, les restes des repas ou épluchures de cuisine sont revalorisés sous forme de compost. Il servira dans le jardin ou à faire pousser les arbres. Alors, ici, on est dans les toilettes sèches de Céline Forest dans lesquels on va séparer les liquides des solides. Et avec le solide, on va pouvoir faire du compost dans lequel on va mettre des copeaux de bois. Et ce compost-là, on va le réutiliser dans les plantations d'arbres. Recycle. Dans la communauté, les quelques déchets produits sont triés en compost, déchets sanitaires, plastiques, puis recyclés. Certains sont même transformés en objets d'art ou réutilisés dans la plantation de la forêt, comme ces bouteilles en plastique. Not only Les solutions pour une meilleure gestion des déchets seraient donc liées à notre engagement citoyen, mais surtout au choix de notre mode de vie. Alors, à nous de relever le défi. Life is challenging.